Ben alors, Maurice, tu fais la tête Ouais, il fait la tête. T'as mis en pièces tout ton, tout ton matelas. Bah, ben, dis donc, dis donc. C'est pas folichon. Hum, hum. Moi, je sais pourquoi t'es jaloux, hein. Moi, je sais pourquoi. Parce que. Voilà, il y a un nouveau membre dans la famille, et pour l'instant, c'est lui que je bichonne. Ah ouais, Il est jaloux, hein, le Maurice. Il est jaloux. Alors voilà le nouveau venu dans la famille un 114 mm d'ouverture, 900 mm de focale, type Newton, monture équatoriale allemande, moteur monture équatoriale qui d'ailleurs, hop voir ça et motorisé alors c'est un moteur de suivi avec un réglage ici sur cette petite molette on peut régler voilà. donc avec un embrayage souple un, un axe souple qu'on peut mettre soit ici soit ici voilà tout dépend de l'endroit où j'ai basculé le, le newton L'observation, hein, puisque vous savez qu'un Newton ça bascule sur son axe, donc soit il est comme ça, et dans ce cas-là, je mets le moteur ici, soit le Newton bah, il est plutôt orienté dans l'autre sens, comme ça, et je mets le moteur de l'autre côté. Voilà. Bon, tout cela pour vous dire que ce Newton acheté sur le bon coin 45 euros, c'était l'affaire du siècle à pas louper. Hein. Donc, bon, la marque en elle-même, c'est pas folichon, hein, c'est c'est une marque taïwanaise ou chinoise, je ne sais pas quoi, qui date des années 2000. Euh, donc, c'est pas terrible, terrible, terrible au niveau de l'optique. Bon, le miroir 114, en primaire tout au fond, le secondaire ici, le porte-oculaire, tout ça, euh, porte-oculaire, ici, voilà. Donc tout ça, c'est absolument pas aligné, hein, puisqu'il faut quand même un alignement correct entre le miroir, le miroir secondaire et le porte-oculaire pour que la lume, le circuit de lumière soit nickel, sinon on a des aberrations chromatiques et puis des... Euh, des choses qui sont pas terribles donc il va falloir le collimater on verra comment faire euh, ce télescope acheté sur Bourcoin bah écoutez 45 euros ouais, franchement trop trop bien trop trop bien alors euh, du coup je l'ai appelé la grosse bête hein, puisque la bête bah, la bête vous la connaissez elle est là c'est euh, la lunette mythique et emblématique de la chaîne alors je continuerai bien entendu à rester fidèle à l'esprit de la chaîne qui est de faire de l'astronomie avec un petit instrument d'initiation. Bon, on entre à 70 et 114, on reste quand même dans des lunettes d'initiation. Tous les deux, ce sont des instruments que peuvent acquérir un astronome amateur qui débute euh, l'un et l'autre. Donc bah, on fera euh, on fera de l'astronomie avec ça. Hein euh, et puis euh, on verra comment améliorer euh, l'un, l'autre, faire du faire des observations euh, correctes. Hein voilà. Ah, il est beau. Hein il est beau. Alors j'ai fait des réparations, j'ai fait des réparations puisque le collier de serrage, les colliers de serrage qui est ici, là, il était fracturé en trois endroits différents. Hein donc notamment ici au niveau de la base et puis euh, sur le collier supérieur ici. Hein, donc vous voyez, hein, c'est cassé. Donc euh, j'ai refait, euh, refait des anneaux. Bon j'aurais pu en commander mais bon euh, bah, voilà, moi j'étais pressé de l'utiliser. Hein j'ai mis une rondelle etc j'en ai commandé sur le site de la maison de l'astronomie en ce moment ils sont même en promotion ils sont à 25 euros pour un jeu de deux deux anneaux donc le diamètre c'est du 140 extérieur 140 extérieur ce qui veut dire que voilà j'ai acheté ces anneaux là ils vont arriver d'ici quelques jours voilà mes amis, en attendant j'ai fait euh, ce que j'ai pu. Hein. Heureusement qu'on a ce qu'il faut. Hein. J'ai fait ça avec euh, une plaque que j'ai découpée. Euh, j'ai découpé des, euh, des plaques dans, une, dans, dans le fond d'une vieille machine à laver qui était à la maison. Voilà, voilà donc c'est de l'acier. Bon à l'arrière, ce sera peut-être même plus solide que les anneaux euh, que les anneaux que j'ai commandés, on verra bien. Hein. <rire> voilà. Bon allez, hé hey, Maurice, on ira faire un tour euh, au bois tout à l'heure. hé hein hey. Oh là, là, là, là, là! Bon bah c'est tout. Hein bon, bah, comme vous pouvez le constater, la famille s'est agrandie. Euh, la chaîne va bah, aussi sans doute grandir. Hein, euh, grâce d'ailleurs à, à tous les abonnés que, euh, qui découvrent la chaîne, notamment euh, bah, aussi au coup de pouce de Fred, et puis à, à tous les amis euh, du réseau euh, YouTube. Euh, qu'est-ce que j'allais dire, bah écoutez, c'est fini hein, pour aujourd'hui, je vous laisse d'ailleurs avec un petit bout de ma vie hein. allez, salut, ciao bye <musique>